Notre réseau est un réseau d'artisans qui travaillent dans le domaine de la piscine et qui souffrent d'un manque de notoriété, de visibilité euh, par rapport à des concurrents euh, qui sont dans le même euh, corps de métier. Donc on a une grosse nécessité euh, d'avoir une campagne nationale pour porter la marque et pour porter le réseau, mais aussi d'avoir des campagnes locales. Pour permettre à nos magasins d'avoir de la visibilité localement, à la fois sur leur nom associé à notre réseau, mais sur leur nom commercial lorsqu'ils adhèrent à notre réseau. Donc vraiment une double casquette, à la fois une campagne nationale forte et une campagne locale ciblée par point En nous faisant bénéficier de leur plateforme qui nous permet justement de gérer à la fois la partie campagne nationale, qui est décidée par la tête de réseau et qui est poussée par la tête de réseau, sur une certaine typologie de mots-clés qui correspond à l'ensemble des magasins de notre réseau, et à la fois en nous permettant de gérer des campagnes de manière locale, euh, sur des services et des produits spécifiques par magasin. donc Ce qui est très important pour nous, puisque les magasins sont indépendants, euh, ils ont leurs propres caractéristiques. Donc il est très important pour nous de manière locale qu'on puisse mettre en avant leurs services, leurs produits euh, et le magasin en tant que tel. Principalement sur les campagnes Google Ads, euh, avec lesquelles on est partenaire depuis presque trois ans, qui sont très importantes pour nous parce que c'est un des principaux leviers de trafic, euh, que ce soit sur le site e-commerce ou euh, en trafic magasin et on a pour volonté d'essayer de, d'aller chercher de nouveaux leviers et de nouvelles campagnes de communication sur Facebook, sur Waze et pourquoi pas sur Bing aussi. Alors principalement du trafic en magasin, euh on allait remonter de nos points de vente de manière régulière chaque année. En fin d'année, on fait un séminaire annuel qui nous permet de faire le bilan de la saison qui est passée avec eux. Donc, un très fort accroissement du, du trafic et forcément, de fait, une plus-value en termes de visibilité, que ce soit pour la tête de réseau, mais surtout pour les points de vente de manière locale.